Et bien, salut à tous et puis à toutes, <rire> hello l'MDR, salut à tous et puis à toutes, c'est Cookie et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je peux enfin le dire, c'est un retour officiel, voilà, c'est dit, on prend des petites tasses et on s'assoit, bon alors que je vous explique que je vous explique, que je vous explique. Alors déjà ce que je vous propose c'est que cette vidéo va être un peu euh, en mode libre-antenne où je vais parler un petit peu comme ça pendant euh, le temps qui va être, être dédié entre guillemets. Donc ce que je vous invite à faire c'est de euh, mettre cette vidéo en petit anglais euh, dans un coin de votre bureau où vous la mettez sur moi et comme ça vous pouvez juste écouter et vous pouvez faire d'autres trucs à côté, jouer à la console, euh, lire un livre ou quoi. Mais bon bref. Alors, je vous explique... Euh... Le pourquoi du comment, euh, je reviens que maintenant après ces mois d'absence. La dernière fois que vous m'avez vu, c'était lors des CDC avec euh, les chasseurs du cœur pour lesquels on a récolté de l'argent euh, pour euh, l'association L214. Ça s'est super bien déroulé. Et en fait, à partir de là, euh, je me suis dit que... Euh, euh, Est-ce que oui ou non, je continue l'aventure Est-ce que je laissais tomber Est-ce que je, je faisais d'autres trucs, etc. Est-ce que j'ouvrais une autre chaîne pour faire d'autres trucs Parce qu'effectivement, euh, c'est... Plus trop un secret pour personne, mais Monster Hunter m'intéresse beaucoup moins qu'avant. En tout cas, euh, j'ai eu beaucoup de frustration et de, euh, de retenue par rapport à ça, en me disant oui, euh, est-ce que je sur cette chaîne, en tout cas, est-ce que je fais que du Monster Hunter Est-ce que je fais d'autres vidéos J'ai essayé de sortir d'autres contenus, enfin, qui sortaient de d'autres jeux vidéo comme Pokémon ou encore Halo. Mais euh, mais bon, je me suis jamais vraiment décidé euh, parce que euh, soit je me disais que ça correspondait pas du tout à, à la chaîne, parce que entre guillemets, je me suis collé l'étiquette de YouTuber exclusivement MH euh, au début de mon aventure, en me disant que je, voulais, que je ne voulais et allais faire que ça. Alors que non, en fait, euh, bah, les choix changent forcément, les envies sont différentes. Euh, euh, donc du coup, voilà. Alors du coup, que je vous explique en détail. Hein, je vais commencer par ça parce que j'ai un petit truc écrit à côté. Euh, j'ai eu énormément de problèmes d'ordi. Il faut savoir que là, depuis quelques jours, euh, j'ai un gros poteau que je remercierai énormément, que je remercie toujours d'ailleurs, mais euh, qui m'a littéralement euh, nettoyé l'ordinateur. Voilà, il faut savoir que mon, mon ordi était un peu. Euh... C'est pas un mauvais ordi de base en fait. Il est, euh, il est très performant, j'ai une bonne carte graphique, donc euh, je peux faire des montages assez intéressants. Mais euh, j'étais sous Windows 7. Et mine de rien, en fait, euh, Windows 10 est arrivé bon, depuis pas mal de temps, mais euh, c'est un gros plus d'avoir Windows 10, c'est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup plus de performances. et surtout qu'il euh, a bien nettoyé mon ordi de fond en comble pour pouvoir faire en sorte que je puisse repartir de zéro, et c'est ce que je suis en train de faire, en fait. Et donc je, je prends justement l'initiative de cette remise à zéro pour pouvoir justement ressortir du contenu, ce qui m'intéresse, de faire du montage, etc. Quoi. Donc mon problème d'ordi, machin, ça s'est dit. Euh, nouveau logiciel, oui, voilà, euh, ouais, je suis plus sous mes anciens logiciels, où pareil, ça me prenait énormément de temps, il fallait d'abord que, puisque mon logiciel n'avait pas de, de piste son, enfin en tout cas, il n'en avait qu'une seule, on pouvait pas en rajouter, il fallait que je passe d'abord par un autre logiciel, puis ensuite que je repasse sur ce logiciel-là, donc ça me faisait perdre un temps infini. C'était très décourageant, mais bon, là, maintenant, il m'a conseillé un, un logiciel sur lequel j'avais déjà commencé à faire des trucs avant. La dernière vidéo que vous avez vue, d'ailleurs, elle est faite à partir de ce nouveau logiciel. Mais, euh, mais avant, ça ramait beaucoup euh, sur l'ancien, parce que euh, j'avais plus de place dans mes disques durs. Enfin, bref, c'était un gros bazar, donc bon. Donc bon, bon, bon, donc bon, bon, bon, donc bon, bon, bon, voilà. Ensuite, euh, alors du coup, effectivement, pourquoi je reviens Parce que... Euh, comme, vous devez comme vous devez savoir, comme certains peuvent le savoir, euh, parce que je l'ai beaucoup dit en live, euh, j'ai eu beaucoup de motivation, enfin euh, de motivation, j'ai eu beaucoup d'idées en tout cas de contenu, de vidéos à faire euh, sur d'autres sujets justement que Monster Hunter, mais j'hésitais à les sortir sur la chaîne, j'hésitais à euh, ouais, sortir de nouveaux contenus sans prévenir ou sans euh, dire quoi que ce soit. Et les gens me disaient, mais si, vas-y, sors des vidéos, on s'en fiche, nous, du moment que tu sors des trucs et que tu t'amuses, c'est le plus important. Et euh, c'est vrai que, bon, j'ai retenu ça, puis je me suis dit, bon, bah, ok, je vais sortir des trucs, j'ai sorti des trucs, et puis, euh, voyant, que, euh, euh, voyant que ça intéressait pas forcément, ou des choses comme ça, je me suis dit, bon, bah, pff, tant qu'à faire, autant laisser ça de côté et rester sur du MH, mais bon. Peut-être que finalement, je vais me re et puis on verra. Bref, on verra bien. Je vous continue parce que sinon, je vais, je vais prendre 4 heures. Déjà, on est à, à, 3 minutes 30, à 4 minutes 30, 40, 41. Bref. Donc, ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait, moi, personnellement, pendant tout ce temps, en fait, où je n'ai pas sorti de vidéo Alors, j'ai... J'ai continué à monter comme d'habitude, hein. j'ai fait beaucoup de montage mais je n'ai rien sorti parce que pour moi c'était pas assez pro, c'était pas assez... Euh, pas pro mais c'était pas assez clean pour être sorti sur la plateforme. Euh, et je me suis retrouvé une, une très vieille passion qui est Yu-Gi-Oh tout simplement. Là euh, depuis, euh, depuis récemment euh, j'ai refait quelques petits tournois, j'ai refait quelques decks, euh, j'ai racheté beaucoup de cartes, énormément de cartes. Euh... Bref, ma collection s'est agrandie. Je joue beaucoup plus au jeu. Je vends, j'achète. Et euh... c'est devenu une vraie passion. Et je me suis dit que mine de rien, bah. Pourquoi pas se lancer à l'aventure de, de, de jouer et de vous montrer un petit peu euh, cet univers-là autour de Yu-Gi-Oh Jeu de cartes bien sympathique Mais bon, pareil, euh, étant donné que je suis quelqu'un qui est beaucoup sur... Ouais, il faut, euh, faut que ça fasse sérieux, il faut que ça fasse pro, mais bon, en même temps, on peut rigoler, quoi Du coup, euh, j'ai fait plein de enfin, c'est pas que j'ai fait plein de vidéos, mais en tout cas, j'ai enregistré des trucs... Euh, j'en ai monté certains, mais euh, j'osais pas les montrer sur la chaîne en mode, « Bon, bah, regardez, euh, je suis parti pendant 5 mois et je vous montre maintenant un truc qui a rien à voir. » Enfin, bref. Du coup, voilà. Mais en tout cas, euh, j'aimerais bien vous partager ça. Ensuite, Smash Bros. Ultimate. <rire> Alors, c'est pas une surprise, pareil. Euh... Alors, j'en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, parce que, bon, j'ai un compte Twitter sur lequel je postais des trucs pendant un long moment, puis après, j'ai arrêté parce que je me suis fait, justement... Hacker okay. Je me suis fait hacker du coup, c'est aussi l'une des raisons qui rejoint le manque de contenu. Je me suis fait hacker mon ordinateur, là c'est pour ça aussi que mon pote a décidé de tout reboot. Je me suis fait hacker mon, mon ordinateur, mon adresse mail, ça a commencé par mon adresse mail en fait. Et ensuite c'est parti sur l'ordinateur, donc du coup euh, j'ai dû tout raser. Mais ouais du coup, euh, Saint jean euh, Ultimate qui va bientôt sortir, là le dernier trailer est sorti avant la sortie du jeu officiel. Et, euh, et en fait bon, il euh, y a tous les personnages qui reviennent... Moi, de toute manière, je suis un très grand joueur de Sonic. Enfin, je suis un OTP, One Trick Pony. Enfin, je main Sonic. Et bon, très déçu que Shadow ne sorte pas. Mais bon, c'est la vie, forcément. On peut pas tout avoir. Mais il euh, y a d'anciens personnages qui ressortent, comme euh, le Dresseur Pokémon. J'adorais jouer Carapuce. Bon, qui n'était pas si ouf que ça. Mais maintenant, ils, ont, ils lui ont rajouté quelques coups. Et ça a l'air bien sympa à jouer. Fait l'Inferno aussi, qui a l'air rigolo. Euh... Et bref, euh, j'ai bien envie, en tout cas, de... Enfin, j'ai bien envie... Ce qui est sûr, c'est que je m'achète la Switch pour Smash Bros et pour les jeux qui vont sortir après et pour jouer de manière conviviale avec la famille, Mario Party et compagnie. Mais effectivement, je suis en train de me poser la question de si oui ou non euh, je ne pas des vidéos sur Smash Bros ou euh, ou de, des vlogs de tournois, de machin, parce que j'aimerais bien faire en tout cas de l'eSport dedans, même si j'ai pas un niveau qui est fou, hein. je ne suis pas un, un joueur d'exception, <rire> un joueur exceptionnel. Mais en tout cas, j'ai bien envie de progresser là-dedans, donc euh, à voir si, euh, éventuellement... Euh... Je fais des petits trucs autour de ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait du pixel art j'ai fait du pixel art surtout l'année dernière j'en ai moins fait euh, en, en, en cette année 2018 mais effectivement j'ai fait des petits euh, j'ai fait un deadpool j'ai fait euh, des Shy enfin j'ai fait plein de petits trucs que j'ai euh, même pu vendre un peu à droite à gauche ou, ou donner à des copains etc donc euh, peut-être que un peu comme ce que faisait guilda avant euh, si ça vous intéresse parce que j'ai encore pas fait de pixel art sur le thème de monster hunter mais si ça vous intéresse euh, bah, je pourrais en tout cas en faire enfin euh, faire des vidéos ou autres euh, de pixel art que vous pourrez vous même reproduire parce que c'est pas si compliqué à faire ça demande juste beaucoup de patience mais sinon euh, sinon voilà, voilouf ensuite j'ai fait aussi des masques j'ai fait euh, voilà, j'ai fait des masques je me suis entraîné sur la princesse Mononoke Mononoke Hime euh, donc voilà j'ai fait un masque qui en fait n'est pas du tout à ma taille <rire> qui est un peu trop petit pour moi mais bon en tout cas c'est cool d'avoir ça en décoration même si là je l'ai pas mis en face de décoration il est dans un sac parce que je l'ai utilisé pour un spectacle de théâtre mais euh, voilà, donc peut-être vous montrer comment faire des masques, qui sait peut-être réussir à faire des masques de l'univers de Monster Hunter ou euh, de d'autres euh, univers, en tout cas, euh, si ça vous intéresse, pareil, je ferai ça en vidéo, ou même je le ferai en vidéo, tout simplement, si j'en ai l'envie. Euh, donc voilà, après le masque de Princesse Mononoke, j'ai fait un masque qui s'inspirait du... en tout cas du jeu vidéo euh, Hollow Knight, qui est un super jeu indépendant, mais qui m'a beaucoup fait rager. Mais bon, enfin bref, euh, je continue. <rire> Ensuite, euh... alors j'ai écrit doublage, voix off, théâtre. Ce que je veux, ce que je veux faire dans tout ça. Alors il faut savoir que oui, je suis dans, une, euh, dans un conservatoire de théâtre. Mais c'est pareil, je l'ai déjà dit lors de live, donc euh, certains sont au courant, d'autres pas. Je suis dans un conservatoire de théâtre, euh, bon, à rayonnement régional, hein, pas national, et dans une école privée à côté. Et en fait, euh, cette année, je vais faire. En tout cas, l'expérience des écoles nationales, ça va être un, un truc un peu chaud patate, un peu gros patate. Mais, euh, mais bon, le, le, ça, ce n'est pas un souci en soi. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que euh, moi, mon projet, ce serait de faire de la voix off et du doublage. Et, et par conséquent, j'ai déjà entamé un système depuis que, la chaîne est en, euh, depuis que la chaîne est créée, où je faisais beaucoup de voix off, beaucoup de... Enfin, beaucoup de voix off, par exemple, avec la frénésie du Gormagala ou avec euh, le Dalamadur. Enfin, bref, c'était initialement euh, beaucoup axé sur ça, le côté RP, le côté, euh, euh, le côté voice act acting. Et du coup, là, enfin, depuis, j'ai acheté une carte son. Enfin, j'ai un micro qui est pas trop mauvaise qualité, il est vraiment correct. Euh, pareil, les, les petites parodies que vous avez vues, c'était de la voix off. Enfin, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et que je prends vraiment au sérieux. Et euh, et du coup euh, en aparté je voulais faire en fait de, tout simplement. Euh de, euh, de la voice acting ou de, ou de la voix off où je vous présente un petit peu ce que je peux faire vocalement et peut-être vous donner des petites astuces ou conseils pour pas vous péter la voix ou pour vous axer vers un style de voix qui vous correspond ou autre mais pareil je me sentais pas de sortir ce genre de truc là sur ma chaîne parce qu'encore une fois c'était un peu comme un cheveu sous la soupe euh, sur bon bah on fait que du Monster Hunter et d'un coup on parle de ça donc bon ça pourrait ça pouvait en tout cas paraître bizarre de poster ce genre de truc donc bon euh, voilà ensuite Monster Hunter qu'est-ce que ça devient dans l'histoire alors comme j'ai dit, comme j'ai dit, ça m'intéresse plus beaucoup. J'ai c'est chez Stories que j'aime beaucoup. C'est l'un des Monster Hunter que j'apprécie le plus. Hein. C'est pas c'est pas l'un des meilleurs hein, loin de là, mais c'est, enfin, j'ai beaucoup apprécié en tout cas euh, y jouer, puis m'arrêter, puis rejouer un petit peu. Enfin, ça m'a, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh... Également, je vais avoir la Switch, donc peut-être m'acheter Monster Hunter. Euh... Generation Ultimate. Mais pareil, j'hésite encore, je sais pas trop. Ça me donne envie, mais en même temps, ça me donne pas trop envie. Il y a Monster Hunter World à côté, bien évidemment, sur PlayStation 4, où je pourrais faire des refaire des lives de temps en temps, même, euh, même d'autres choses. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas mettre... Enfin, euh, si, je, si je rajoute du contenu à la chaîne actuellement, je veux pas que Monster Hunter soit, euh, soit le, le contenu phare. C'est-à-dire que je pourrais en faire de temps en temps, comme je pourrais faire de temps en temps du contenu Yu-Gi-Oh, comme je pourrais faire de temps en temps du contenu voix-off, doublage, théâtre, comme je pourrais faire de temps en temps du pixel art ou autre. J'ai pas envie qu'on me... Qu me dise « Ouais, fais du MH, fais du MH » ou euh, « Vas-y, à quand la nouvelle vie de, euh, de tel monstre ou tel monstre ?» Parce que bon, je me suis un peu emprisonné là-dedans, dans l'idée que ouais les gens me demandaient ça, donc je le faisais, ou des fois je le faisais pour le plaisir, etc. Puis ensuite on me redemandait un... enfin, une autre vie, ce qui est normal en soi, parce que bon, bah je propose du contenu MH... Euh... Ça vous intéresse, vous demandez à ce qu'il y en ait d'autres, donc euh, bah, moi aussi ça me tente, donc forcément je le fais, mais il y a eu un moment où je sais pas, j'ai plus l'envie en tout cas de, de proposer ce type de contenu-là, ce qui fait que j'ai laissé la chaîne mourir petit à petit. Et euh, bon, c'est quand même incroyable, c'est que la plupart d'entre vous, certains en tout cas restent, sont toujours là, <rire> où ils me balancent, euh, ouais, Cookie, le retour, ou quand je suis en live sur hein, les CDC, alors que ça faisait plus de, de quelques mois que j'avais rien dit, euh, trois mois et quelques qui me disent que... Enfin, qui vous êtes toujours là, quoi. Et ça fait, euh, ça fait vraiment plaisir. Donc, bon. Donc, bon, donc, bon, donc, bon. J'avance dans mon petit bloc-notes. Euh, donc, oui. Donc, oui. J'avais déjà discuté euh, pendant les lives sur la question de est-ce que je fais une chaîne pour chaque truc spécifique Est-ce que je fais une chaîne pour le théâtre Est-ce que je fais une chaîne une chaîne, oula, est-ce que je fais une chaîne, bah si une chaîne, j'ai pensé à une scène, c'est pour ça, est-ce que je fais une chaîne exclusivement pour euh, le théâtre, est-ce que je fais une chaîne exclusivement pour Monster Hunter, donc c'est-à-dire garder celle-là, est-ce que je fais une chaîne exclusivement pour du pixel art, pour, du, pour les masques, pour euh, Yu-Gi-Oh, et euh, c'est un truc qui me... que je sais pas, parce que, si vous voulez, le, le point, le plus gros point, en fait, euh, négatif, c'est que la chaîne, actuellement, elle est Pollué par euh, le contenu Monster Hunter. C'est-à-dire que j'ai beau poster une vidéo, changer les tags, ce qui va être en référence à côté, ça va être généralement euh, un autre contenu Monster Hunter, ou ça va être euh, une autre de mes vidéos qui est en rapport avec Monster Hunter. Donc même si je mets quelque chose qui n'a rien à voir, si je mets du Yu-Gi-Oh!, enfin, si je mets du Halo par exemple, ou ce que j'ai mis du Halo avant, ou du Pokémon, il m'arrive d'avoir du contenu MH qui rôde à côté, quoi, parce que la chaîne est, était principalement centrée sur Monster Hunter. Et donc bon, c'est pas. Euh, c'est pas, euh, pas forcément agréable, mais bon, après, je peux faire avec, ça me dérange. Pas tant que ça, mais euh, aussi, ça me dérange si j'en parle au final, quoi. Mais bon, je suis un peu perdu, comme vous pouvez le constater. Ensuite, quoi d'autre euh... Après, oui, le problème se pose qu'effectivement, euh, si je fais une chaîne pour chaque contenu, S'occuper de tant de chaînes différentes, c'est vraiment pas... Enfin, euh, tout seul, en tout cas, c'est vraiment relou, c'est chiant. Euh, euh, c'est vraiment chiant, quoi. Et, et j'ai pas le temps pour ça, surtout. Et surtout pour vous, ça doit être énervant d'aller s'abonner à une chaîne, puis une autre, etc. Sachant que c'est la même personne, donc c'est sûrement plus pratique de rester sur la même chaîne. Après, les avantages, c'est que justement, bah, vous êtes déjà tous là. Et que si par exemple je pars sur du Yu-Gi-Oh Ça peut être très marrant que... Bah, un peu comme l'idée de... Enfin comme l'idée. Un peu comme Doc Seven et compagnie. Alors après je dis pas que je vais révolutionner le monde... Euh, de Yu-Gi-Oh Etc. Enfin au sein de la chaîne. Mais vous donner peut-être l'envie de rejouer au jeu. De... Enfin de... Ouais, de... ouais Essayer de tester le jeu. De, re... de retrouver vos vieilles cartes. Et de vous dire ouais bah je vais me refaire un deck. Et pour jouer comme ça pour le fun. Enfin ça peut être marrant rien que de faire des duels entre nous. Sur, euh... y a, parce qu'il y a des simulateurs en ligne. Etc. Enfin bref voilà voilà voilà ça fait déjà 16 minutes <rire> super bon bref pour vous dire que bah personnellement je suis je suis perdu je sais pas je sais pas ce qui est le mieux si c'est de supprimer toutes les anciennes vidéos pour vraiment marquer un, un... un nouveau début un nouveau départ si c'est de garder tout ce qui a été fait précédemment mais de se dire qu'à partir de ce moment-là, je, je fais vraiment euh, du contenu Yu-Gi-Oh, autant, euh, autant que du contenu Pixel Art, autant que du contenu Monster Hunter. Enfin, que je fais vraiment ce que je souhaite, quoi. Enfin, en tout cas, ce que je veux vous partager. Enfin euh, bref, voilà. <rire> <rire> J'en sais vraiment rien. J'en sais vraiment rien. La seule chose que je sais, c'est qu'en tout cas, j'ai envie de, de reprendre l'aventure. De m'amuser avec vous, de partager des choses c'est c'est ce qui me motive motive le plus quoi <rire> motive motive donc voilà donc bon si vous avez euh... si vous avez encore d'autres questions si vous avez euh... bon je suis en répondant en vidéo mais je vais essayer de répondre en maximum possible dans les commentaires pareil de même que si vous avez des, des... des des suggestions, si vous avez des, euh, des retours ou, ou des idées par rapport à ça, justement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur oui ou non, euh, créer d'autres chaînes ou rester sur la chaîne et faire d'autres trucs. Voilà, voili, voilou, vous avez tout, ça va faire bientôt, bah, ça va faire quatre mois que vous n'avez pas eu de nouvelles, vous en avez maintenant, euh, la, les semaines qui vont arriver, je vais essayer un maximum de, euh, de refaire mes réseaux sociaux, donc on va refaire mon Twitter, on un faire un Instagram, Insta pour que vous puissiez avoir des nouvelles, être plus présent sur YouTube également. Donc euh, voilà, je vous invite à répondre à cet appel. Voilà. Voili, voilou. Eh bien, à peluche. Tchouks.